Fin de ma aventure, notre aventure Ouais, c'est notre aventure <rire> J'espère que vous allez bien les gars, regardez derrière les arbres, ils ont déjà poussé. Alors il y a des feuilles qui ont disparu, vous allez comprendre pourquoi, j'ai récupéré les feuilles de ce sapin qui est, qui est juste derrière parce que j'en avais besoin. Vous allez très vite comprendre pourquoi, il faudra que je coupe euh, tout ça. Et par contre, j'avais pas pensé à ça, mais ce qui est génial, c'est qu'en fait euh, en coupant du bois à chaque fois, avec toutes les feuilles qui se regroupent comme ça, on va avoir de plus en plus de pousses et donc on va vraiment pouvoir euh, amener à bien notre mission. Non pas de faire donc un champ de blé comme dans ma aventure saison 1, pour ceux qui m'ont demandé. Hein. Encore une fois, euh, n'hésitez pas à regarder le premier épisode de cette aventure. Par contre, de faire tout un truc avec que des pousses d'arbres. Et vous voyez ça, en gros, il y en aura partout à peu près. Même si, du coup, il y a aussi euh, différents types d'arbres. Alors, pourquoi je suis ici, les amis Eh bien, tout simplement parce que j'ai un petit peu aménagé euh, les escaliers. Alors, ce n'est pas encore fini. Hein. Ce n'est pas encore fini, là, j'ai, j'ai rien touché. Par contre, c'est pour là-haut que j'ai un petit peu changé. Et donc, je suis assez content. Je suis assez content, donc j'ai ajouté déjà un petit peu de bois. Et eh bien la partie sur la gauche qui nous mène directement Et eh bien chez nous Voilà ça fait plaisir Alors pourquoi j'ai fermé avec une porte ici Donc Là je suis vraiment content parce que là maintenant Au moins ça commence enfin à prendre forme ici Pourquoi j'ai fermé alors ça m'étonne que j'ai pas euh, Mauvais présage mais il faut savoir que pendant que j'ai fait ça Je me suis fait attaquer par des piagers a des piagers qui sont venus euh, Dans ma base hein, littéralement Ils étaient trois et ils étaient venus Je sais pas d'où de là peut-être quelque chose comme ça Mais en tout cas ils étaient là hein, dans la grotte et je peux vous dire que j'étais pas rien. Alors bon, je les ai fumés. Hein. Je les ai fumés, mais voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Et puis une sortie sur l'extérieur. T'as rien à faire là, toi T'as rien à faire là. Voilà un petit peu, avec une petite forme... Euh, voilà, on dirait, euh, on dirait que tu écartes les jambes. Enfin, c'est formidable. Voilà, la petite, euh, petit design. Bon, j'ai pas fini, il faudra faire les murs. Mais du coup, euh, voilà un petit peu à quoi ça ressemble. J'ai un Traders qui vient d'arriver euh, ici. Donc, euh, bonjour à toi. J'espère que, que tu vas bien. Euh, Peut-être je peux monter sur... Non, je rigole. C'est bon, je plaisante. Bref, donc les amis, merci à vous Pour vos commentaires sur la dernière vidéo On s'est bien fait plaisir Alors, j'ai la fâcheuse tendance En ce moment de tourner mes vidéos le matin Et euh, alors c'est superbe Mais euh, du coup des fois Je, je suis un peu, euh, je dis des conneries quoi. Bon, aujourd'hui ce qu'on va faire les amis Et j'ai voulu faire ça ce matin justement Parce que au moins je suis quand même plus apte à le faire On va aller dans le nether et on va aller se faire le bastion Parce que pour ceux qui ne sont pas au courant eh bien nous avons trouvé un bastion dans le nether Alors je le rappelle pas dans le nether Pas dans ce portail là Ce portail qui est nul à chier qu'on va d'ailleurs je crois vraiment enlever On va aller là-bas On va faire une coupure le temps d'y aller Je vais vous montrer le trajet pour ceux qui ne me suivent pas en live Mais n'hésitez pas à me suivre en live sur Twitch Donc on va aller à ce nether là-bas Il y a un bastion on va l'explorer ça va être génial Alors avant toute chose il faut qu'on se prépare une pièce d'armure sur nous Alors le truc c'est que là elle va casser. Eh, tu sais ce qu'on va faire On va laisser ce casque-là. On va se faire des bottes, comme ça on économise. On va se faire des bottes. On va garder de l'or sur nous pour faire des trades. On va prendre, très important, un totem, même deux totems of undying, parce que je pense qu'on va clairement en avoir besoin. Je n'ai... On va garder ça. Briquet, je vais garder. La nourriture, on va en prendre en masse, parce que vraiment, je pense qu'on va... En fait, c'est ça. Pour ceux qui ne connaissent pas les bastions dans le nether, c'est un délire, parce que Normalement tu te fais pas attaquer par les piglins quand t'as de l'or Mais par contre maintenant, tu te fais attaquer par les brutes, les piglins brutes dans les bastions Dans tous les cas, peu importe ce que tu vas faire, tu vas te faire attaquer Et moi je sais pas comment ça se passe, parce que la légitime défense Si je les tape, est-ce que du coup tout le monde va se mettre contre moi ou pas Donc c'est ça la, la vraie question, la vraie, euh, la vraie difficulté Donc je vais quand même aussi prendre des blocs par sécurité Des torches, on va en faire encore un petit peu plus Donc je vais prendre tout ça euh, je vais prendre, j'imagine que j'ai des sticks ici Hop, et on va se faire des torches Bam, bam, nickel Deux stacks de torches, deux, deux stacks de cobble Deux totems of funding, l'épée La pioche, je vais garder cette pioche là euh, Ça je la mettrai sur moi, ok, donc c'est... On est plutôt pas mal, on va pouvoir partir les amis N'oubliez pas, maximum de pouces bleus Pour les encouragements, je compte sur vous Comme dirait finalement Les enfoirés Eh ouais, <rire> il y en a là dedans Allez, on va aller... Euh... Dans la jungle juste à côté Alors, Attendez parce que ce qui est génial c'est qu'il y a encore un enderman sur le chemin Alors euh, c'est un truc de malade C'est un truc de malade on va quand même euh, On va quand même tenter quelque chose On va quand même tenter quelque chose Vous vous rendez compte toutes les perles qu'on a gratos quoi C'est un truc de ouf Ah oh non mais t'es passé où Ah ouais mais tu casses la tête Viens là c'est bon C'est bon il va pas être content Oula. Voilà Voilà. Ouais bah fais un effort Allez viens mon ref Let's go Une enderpearl, et voilà <rire> C'est vraiment génial On a, les gars, on a 8 enderpearls Je crois qu'on en a 8, les gars C'est un truc de ouf Bon, je fais juste un petit retour dans la base pour sécuriser l'enderpearl, ce serait dommage Et euh, le... <rire> c'est un truc de ouf D'ailleurs, attendez, regardons la machine à vache Ah oh, ça fonctionne Hop, et donc, ouais, 8 euh... <rire> 8 enderpearls, <tout> le truc de malade <rire> Regardez-le, là <rire> Ah <rire> mais il se passe que des trucs Parce que du coup euh, Je vous rappelle mais je l'ai montré hein, dans le dernier épisode euh, le, le, le, le village du coup La reproduction de villageois et du coup je crois que monsieur a grandi <rire> Je crois que monsieur a grandi Et monsieur euh, regarde oh, non oh Attendez monsieur a grandi mais monsieur est tombé Ah non il est encore là haut c'est bon Bref je sais pas si ça fonctionne vraiment de ouf euh, La reproduction en fait faudrait que je AFK juste à côté donc euh, Voilà je, je ferai un test euh, Je le me mettrai AFK à côté pour qu'il se reproduise Au fur et à mesure bref donc voilà un petit peu pour vous montrer le trajet. Euh, rapidement pour ceux qui n'ont pas suivi donc, euh, euh, les lives. Ben, tout bêtement, on va par là-bas. Donc euh, là où justement. Euh... Enfin, jusqu'ici, vous, vous aviez déjà vu dans les épisodes, c'est vrai. Parce que c'est grâce à l'avant-dernier épisode qu'on a réalisé <rire> qu'il y avait une jungle. Voilà. Euh, D'ailleurs, pourquoi là, là je, je la vois pas Là, la render distance, elle doit être. Ah oui, elle est pas très très forte. Donc là, je me remets à 26, vous voyez Et là, à partir du moment où on met sur 26, on voit le manoir. Alors qu'avant, on le voyait pas. Donc c'était légitime de ma part dans le premier épisode de ne pas avoir vu. C'est ouf, hein. Et là. Donc on a fait le manoir, d'où les totems of undying bien sûr Et puis, et puis là n'importe quoi quoi, la jungle Donc là tout simplement ce qui va se passer c'est qu'on va aller en fait euh, en, bord de, en bord de mer Et donc là tout bêtement, paf, on va traverser Ouais alors il faut monter dans le bateau On va traverser et juste de l'autre côté Et eh bien nous allons avoir euh, finalement notre portail du nether D'ailleurs là-bas il y a une épave, je le rappelle à chaque fois que je passe ici je... Je... ça me fait tilt Il Faudra qu'on aille voir ça On se fera des on se fera de toute façon euh, probablement prochain épisode euh, un épisode spécial euh, chasse au trésor Ça peut être bien sympa On a déjà fait ça en live, on en refera en live Mais là on pourra faire ça carrément en épisode Pourquoi pas Ou en live, je sais pas <rire> On verra bien, on verra bien Allez on rentre dans le portail <rire> Et vous allez voir, ça va aller très très vite les amis Non, oh là là, j'ai failli mettre <rire> J'ai failli me faire fumer la gueule <rire> Bah oui Ok, alors je prends un screen euh, du euh, portail parce que je l'avais pas fait. Euh, alors j'avais pris un screen pas trop loin, mais bon. Vaut mieux prendre le screen du portail comme ça, au moins. Si jamais je suis dans la merde et que je me cache, je pourrais toujours faire un tunnel pour, pour revenir. Alors il me semble que c'est par ici. Hein. C'est directement par ici. J'avais fait un petit chemin. Voilà. Je peux enlever le bateau. Euh, merde, j'ai gardé le cuir sur moi, c'est pas grave. Ok, donc c'est bien par ici. Et regardez tout le quartz d'ailleurs. Tout le quartz. Non vraiment, euh, c'est vrai que... Enfin, à part ici, le Nether, il est incroyable. Vraiment, hein. Le Nether, il est vraiment, vraiment, vraiment génial. Hop. Ok. Oh, oh, oh, purée. Bon, allez. Donc du coup, tout simplement... Tout simplement par ici. Et regardez. Ni plus, ni loin, finalement. Le bastion, messieurs, dames, il est... Regardez. Juste là. Voilà, il est juste là. Oh, non, je voulais faire un hopper. Oh putain, je voulais faire la technique. Ah euh... oh, putain, je voulais faire la technique pour ouvrir les coffres dans le bastion sans avoir de problème et je l'ai pas fait. Oh, je suis débile. Ah bah, déjà là, il y a un bloc d'or. Ah <rire> oh, putain, j'ai pas. Ah, oh, fais chier. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Je rentre à ma maison, j'ai que ça à perdre. Je vous fais une coupure et je vous retrouve direct ici. Non vraiment, en gros pour expliquer à ceux qui savent pas Pourquoi je veux des hoppers Donc vous savez c'est le, le, le, le, le, le truc qui récupère euh, qui, qui permet de, de, de faire glisser dans un coffre des items Ou justement de déplacer d'un coffre à un autre des items Ce qu'on a fait dans la salle à mob par exemple Pourquoi j'ai besoin de ça Tout simplement parce que Oh y'a a tellement de monstres qui m'attendent Tout simplement oh Attendez on va accoster là, je vais laisser le bateau de toute façon Hop, et je me barre Tout simplement, en fait, euh, dans les bastions, vous le savez donc dans, dans tous les cas, il y a des brutes Hop là, ça dégage Dans tous les cas, il y a des brutes Et eux, ils vont nous attaquer quoi qu'il arrive Mais si on peut limiter la casse, ce serait pas mal Parce que tous les autres... Oh, il y a mon copain Il y a mon copain, il est là Tous les autres euh, cochons euh, dans le Nether Ils sont gentils avec nous à partir du moment où on a de l'or sur nous Mais, Tiens, ramasse voilà, c'est chouette. Euh, voilà, à partir du moment finalement. Et eh, il y a un chat ici, parfait, on pourra l'adopter. Euh, à partir du moment où tu euh, leur voles pas de l'or, etc., etc. Donc en gros, si j'ouvre un coffre dans, les... dans le bastion, je me fais attaquer par tout le nether littéralement. Donc dans tous les cas, je me ferai attaquer. Mais si j'ouvre un coffre, bon, l'Enderman euh, t'attendra. Hein. Si j'ouvre enfin, si un coffre ce sera bien pire Donc là la technique ça va être de mettre un hopper en dessous d'un coffre Et comme ça je vais récupérer l'intégralité du coffre Sans l'avoir ouvert Et donc j'aurai pas de problème à part Bien sûr je me ferai attaquer par les brutes Voilà j'espère que j'ai bien expliqué la problématique Maintenant que vous avez vu aussi que j'ai fait le trajet euh... Parce qu'il y en a qui croient que je cheat hein. C'est un truc de ouf Bref donc à tout de suite les amis on se retrouve de nouveau dans le nether une fois que j'aurai fait l'aller-retour avec euh, tout ce dont j'ai besoin D'ailleurs je sais vraiment plus, euh, ça y j'ai mes 4 hoppers, je sais vraiment plus si je vous avais montré ça dans la précédente vidéo De toute façon vous l'avez vu mais est-ce que je l'avais expliqué je ne sais plus Mais dans le précédent live on avait du coup regardez euh, customisé l'armure euh, Justement avec les patterns, on a utilisé les 4 patterns qu'on avait trouvé au fur et à mesure dans les structures donc on les a utilisés tous les quatre. bon là sur les bottes vous les voyez pas puisque du coup j'ai pris des, des bottes en or, enfin quoi que vous pouvez les voir ici. Donc tout simplement armure en diamant et j'ai fait du coup un pattern avec des eh euh, minerais d'or. Bon vous savez, euh, voilà j'ai des problèmes de mémoire, à mon avis je vous, je vous en ai déjà parlé, mais en tout cas, en tout cas voilà ça a été fait, c'est plutôt sympa. Et ce qui est cool, c'est que quand on va passer l'armure en netherite, donc quand on va upgrade l'armure, bah c'est pas du tout grave, on va pas du tout perdre le pattern. On aura exactement le même, mais du coup avec de la netherite et donc avec, euh, avec de l'or. Alors on pourra toujours changer les matériaux, on pourra toujours changer les patterns. De toute façon, enfin voilà, quand on fera de la chasse au trésor, on aura des nouveaux, des nouveaux coffres, des nouveaux patterns. Même dans le nether, dans les bastions, on, on risque de trouver des beaux patterns. Euh, alors oui, donc là l'idée, pourquoi d'ailleurs Oui, je ne l'ai pas dit, enfin si, je l'ai dit, mais bon, il faut quand même le dire, c'est le but de l'épisode. Pourquoi je veux qu'on aille dans ce bastion Déjà c'est important, mais tout simplement parce que justement, euh, sans ces bastions, surtout qu'on est donc sur la dernière snapshot, donc là 1.20 finalement, euh, il nous faut absolument un bastion pour pouvoir avoir une armure en netherite Parce que même si vous avez euh, chopé de la netherite euh, en faisant du minage C'est bien beau, c'est bien beau Mais vous ne pourrez pas euh, crafter votre armure en netherite avec les lingots de netherite C'est nouveau, c'est la nouveauté, un petit peu plus complexe, un petit peu plus relou Mais c'est sympa aussi justement Parce que ça rend le truc plus rapide en soi Enfin je ne saurais pas dire C'est pas juste une mine bêtement En gros il faut absolument que tu ailles dans un bastion et que tu récupères des patterns euh, spécifiques euh, pour pouvoir justement euh, upgrade ton armure en netherite Ce qui fait que t'as besoin de moins de netherite en soi Mais par contre il faut que t'ailles dans le bastion pour trouver le pattern Donc euh, vous voyez c'est un mal pour un bien euh... C'est un mal pour un bien Allez de retour enfin enfin Et en vrai c'est pas si long que ça Il est 9h05 J'avais dit il était quelle heure tout à l'heure 57 je crois quelque chose comme ça Donc au total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ah si quand même 8 minutes 8 minutes en vrai, ça va, hein, je m'attendais à Pierre. Donc là, vous savez quoi, on va pas se casser la tête. Oh, ou, ou, ou, euh, euh si, peut-être. Non, non, on va peut-être pas faire ce que j'avais prévu de faire. Hein. Euh, j'avais prévu une option rapide, et, mais peut-être un peu trop efficace. Donc on va, on, va, on va quand même plutôt passer par là. Alors vous voyez, eux ils sont gentils par exemple. Lui, euh, je peux lui donner par exemple de l'or, il va faire des trades. Par contre, si j'ouvre un coffre là-dedans, il va m'attaquer. Et il y en a d'autres qui ressemblent à lui mais qui sont beaucoup plus vilains Et eux par contre ils m'attaquent dans tous les cas Dans tous les cas ils vont m'attaquer Merci mon ref tu m'as donné quoi De la blackstone ok bon on fait quelques petits trades Avant de, de se mettre dans la mouise Ça peut être sympa euh, J'aurais pu chercher sur internet Tiens du coup si on se fait attaquer ou pas si on tape euh, Un des leurs parce que légitime défense quoi Bon on verra On va faire l'expérience allez On va arrêter les trades ici il nous fait le dernier Je prépare les, les blocs Merci mec et on va directement y aller, j'ai un petit peu peur, je vais pas vous mentir, j'ai une appréhension Voilà, j'ai une appréhension qui, qui est en train de naître Hein, En plus j'ai l'impression que là c'est une salle déjà super cool J'ai l'impression qu'on a vraiment de la chance sur cette aventure Alors le squelette, ouais voilà Ah j'ai pas pris d'arbalète J'ai pas pris d'arme à longue distance Pas malin de ma part c'est pas grave Vous inquiétez pas Oh la pression la pression qui s'instaure Vous savez quoi Je vais activer la musique les gars Je vais activer la musique parce que dans le nether Dans le nether la musique est incroyable Alors vous entendez ces bruits là Là à mon avis on est dans la merde Là les cochons que vous entendez ils sont pas gentils hein. Ok j'y vais tout doucement Ah hein. oh, ouais Oh putain Oh oh oh oh, oh Non eux ils sont gentils je crois Ah oui eux c'est les gentils eux Faut que j'apprenne à les reconnaître Donc là si je casse le bloc et tout je me fais incendier Normalement ils sont gentils Oh là là le malheur On va faire gaffe à pas casser un bloc d'or sans faire exprès ah. Ce serait dommage Parce que là il m'allumerait Oh On me respecte Ok On avance Juste ici Lui il va me saouler Ah bah voilà Cette musique elle m'évoque beaucoup de souvenirs que vous allez l'entendre Donc pardonnez moi par avance Si je vais pas animer c'est un épisode assez spécial Oh mon dieu Oh mon dieu Oh là là. Oh là là. J'ose pas y aller. Gentil. Gentil, vous êtes gentil. Là y'a encore. Oh putain. Oh putain, y'a les méchants. Y'a les méchants. S'il vous plaît. Oh putain oh <rire> Attendez Je peux pas Désolé la musique J'ai un coffre à choper là J'ai un coffre à choper Donc on va y aller comme des victimes C'est pas grave Par contre Là vous avez vu le mec avec la hache Ok maintenant j'ai compris comment on les différencie Donc les méchants ils ont la hache Et eux ils t'attaquent direct hein. T'as vu il avait la hache levée et tout hein. Donc là on va descendre comme as et Il fait un bruit différent aussi Il fait un bruit très différent et surtout c'est des bruits qui font très mal Donc faut faire vraiment gaffe C'est pour ça, hein. vous êtes pas prêts, hein. ceux qui connaissent pas C'est pour ça que je, je prends toutes mes précautions Oh mon dieu Je suis tétanisé mon pote Je suis tétanisé Oh, oh putain oh, Je suis tétanisé Là il un coffre ou quoi là Qu'est-ce que c'est que ce bastion Oui. Ils sont tous énervés contre moi. Voilà, ils sont tous énervés contre moi. Putain, oh y a un coffre là. Bon, je peux l'ouvrir. De toute façon, ils sont fâchés contre moi. Ok, tu veux m'attaquer ou pas Tiens, non t'es gentil. D'accord, attendez, parce que là je me chie dessus. Voilà, je me chie dessus. Oh c'est pas vrai. Je sais même pas combien d'étages ça fait ce bordel. Oh y a un coffre. Let's go. Juste ici y a des copains. Oh y a deux coffres près. Ok. Là il va falloir qu'on se les chope Je fais ça comme une merde hein. Je vais me faire juger mais c'est pas grave J'aime pas ce qui se passe Donc là je me mets en dessous Je mets un hopper Yes On a le pattern Ok on a des trucs sympas Là il y a des méchants juste à côté contre moi j'ai l'impression là non De l'or, ok euh, Je vais jeter ça Ok, ok, ok, ok, ok Bannière pattern, oh ne me jugez pas, j'ai fait ça comme de la merde, mais au moins j'ai récupéré le plus important le pattern et je vais vous expliquer pourquoi il va être important. Parce que là maintenant on est sauvé. Et là on se barre, c'est bon, on est... là on est chez nous là. Oh mon dieu les gars Oh là là là là c'est pas possible. Le bastion, je suis désolé, tant que je suis pas full stuff, je ne ferai pas euh, le bastion de la. Voilà, contre les brutes je peux pas. Par contre quand on sera en Netherite les gars, euh, je pourrais me les faire, y a pas de soucis, j'y vais, je fonce dans le tas, y a pas de problème. Mais là je vous assure que je peux pas Là je vous assure que je peux pas Et en plus je suis tétanisé les gars J'exagère pas du tout Je suis tétanisé Vraiment hein Bon donc là on va descendre tranquillement On va pas se mettre en danger euh, inutilement Allez on rentre à la base Il faut que je me remette de mes émotions Ah tiens d'ailleurs autant en profiter Parlons de cette, euh, cette nouvelle fonctionnalité Alors vous me l'aviez dit en commentaire d'ailleurs La fonctionnalité existe depuis euh, Minecraft Bedrock Mais pour Minecraft Java c'est nouveau J'ai donc mes bottes en or Et là j'ai mes bottes en diams dans mon inventaire et eh bien si je fais un clic droit Hop et eh ben ça switch directement Voilà et ça C'est absolument génial C'est absolument génial. Allez on rentre à la maison Bon de retour à la maison les amis du coup j'ai un petit peu regardé dans les Crafts euh, possibles et en fait tout bêtement Je vais vous, euh, vous montrer si je tape euh, Template juste ici Ce que je vous expliquais c'est qu'on peut crafter plusieurs Netherite upgrades Et pour ça il faut tout simplement donc La Netherite upgrade donc les amis nous l'avons euh, juste ici donc il nous faut ça d'accord Il nous faut en plus de ça Hop je retape netherite Il nous faut de la netherrack c'est pas un problème Et il nous faut 6 diamants 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pardon 7 diamants Rien de plus simple pour avoir ça Plutôt que de se casser la tête dans les bastions Alors le problème il en faut donc 7 Comme par hasard j'ai 6 diamants Alors là je pourrais prendre celui là mais c'est pas l'objectif Donc dans tous les cas les amis lui il est safe euh, Donc on est très très bien donc euh, là, prochain live, on va, on va reminer, on va choper du diamant, etc. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitch. Et comme ça, vraiment, prochain épisode, on devrait être full stuff netherite sans aucun problème. Voilà. Euh, ensuite, qu'est-ce que je voulais dire À quoi ça sert de nouveau ça Banner, Pattern, snout Je ne sais plus du tout à quoi ça sert. Euh, si vous pouvez me dire en, en commentaire, je veux bien. Et pareil, est-ce que si j'attaque du coup un... Si je me défends, si j'attaque un piglin brut, est-ce que les autres piglins vont m'attaquer dans le nether Telle est la question, j'ai hâte que vous me répondiez en commentaire. Encore une fois, désolé, je suis une grosse victime pour le coup. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Si c'est le cas, je compte sur vous pour vos encouragements, le pouce bleu, vos commentaires pour répondre aux questions. Et puis l'abonnement Plein de bisous à très vite sur Twitch Ciao, ciao